C'est paille Bah oui paille, perfection parfaite Je voulais changer un peu mon intro et tu me casses comme ça, direct Ah bah ça fait plaisir Bref, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je voulais absolument vous parler de ce que j'ai fait ce week-end J'ai un peu repoussé mes limites Et j'ai participé à la zombie run. Quoi La zombie run. Le concept est super simple En fait oh Non, ils m'ont retrouvé Ils arrivent, fuyez que c'est c'est une course d'orientation donc on a des petits poinçons à faire agrémentés de petits zombies par ci par là qui peuvent te bouffer ah. le but du jeu est de faire les 5 km du lac en trouvant les différentes balises sans se faire bouffer nos deux vies on a deux fagnons de part et d'autre de notre splendide corps que les zombies peuvent attraper 5 km et tu les entends crier alors comme tu peux le voir moi j'étais un zombie et je pense que je ne ferai jamais de survivant d'ailleurs parce que je flippe ma race. Ça s'est passé au lac de Tremelin en Bretagne. Alors en que zombie j'étais avec un petit groupe, c'est-à-dire mon chéri et un pote planqués à des endroits stratégiques. Et le but était que dès que quelqu'un arrive tu les sautes dessus en craignant. Le mec, il flipsera, c'était trop drôle. On aurait dit des poulets qui commençaient à courir un peu partout, c'était trop drôle. Évidemment, ça se passe le soir pour avoir un petit peu plus de flippettes. Et c'est super marrant. Cependant, j'ai été pas mal mitigée, notamment l'organisation, c'est de la crosto C'est-à-dire qu'en tant que zombie, tu es censé venir à 4h au lac. Donc, il t'envoient un message un jour avant pour te dire où ça se passe, histoire que le suspense soit total. Sauf qu'on était 70 pelos, pour 4 maquilleuses. Donc, au bout d'une heure, je commençais à en avoir marre. Au bout de deux heures, j'étais au bord des nerfs. Au bout de trois heures, mais là, tu me parlais, je t'envoyais bouler, mais un truc de malade. L'organisation était de la daube totale. Donc, ça, et je vais leur écrire d'ailleurs un petit message. L'année prochaine, si je la refais, je passe pas par la case maquillage. Parce qu'attendre 3h30 pour un make-up fait en 10 minutes, t'as un petit peu les boules, tu vois un petit peu le boule mon pote. quoi qu'il en soit une fois maquillée alors j'avais un peu ce style là je vous mettrai les photos si elles sont sorties d'ici là une fois maquillée tu es stockée dans des zones donc imagine le la lobe de Tremlin. C'est un magnifique lac avec des corrigans, la fée Morgane, l'enchanteur Merlin, bref, que du petit beau monde. Qui est découpé en 5 zones, zones jaunes, vertes, rouge, orange, en fonction des kilomètres. Pour ma part, j'étais à la zone verte. Donc le mec qui m'a envoyé un petit coup de boule, c'était moi. On mmh. se pas à la fin. Quand tu arrives sur ta zone, tu n'es pas censé t'en aller de cette zone, c'est ton territoire, où il y a... Et lorsque des survivants arrivent, tu essaies de leur choper leur vie. Donc la course par contre ça a été super sympa. Pour nous zombies ça a duré 3h30 pour un, un humain lambda. Ça a duré 1h, euh, 1h30 une heure, une heure en fonction des 5km à faire plus le temps de trouver les balises. Donc pour ma part je trouve que ça vaut plus le coup d'être un zombie parce que vraiment tu participes de A à Z à cette course. Et tu vois les gens flipper, c'est tellement drôle. Ils se mettent à courir de ci de là, oh mon dieu des zombies Sauf alors certains qui t'insultent, ça fait plaisir, L'espace de salope là. Écoute c'est un jeu, euh... si tu voulais pas jouer, si t'es mauvais joueur, ben bah, tu viens pas tout simplement. Et tu nous insultes pas. J'ai reçu quelques coups dans les bras parce que lorsque j'arrivais pour attraper euh, leur famillon. Il y avait certains mecs qui me donnaient des coups, genre ah, mais rien à foutre quoi les mecs. Ça, évidemment, ce n'est pas la faute des euh, organisateurs, ils ne peuvent rien y faire. S'il y a des abrutis finis, c'est un petit peu leur race humaine. Mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Pendant 3h30, j'ai couru, donc je te dis pas les petits mollets d'acier, dans la nuit noire et obscure. Mais ça a été pour moi une super expérience, et je pense que l'année prochaine, si c'est encore près de ma région, je le ferai. Et toi, que veux-tu être Un survivant ou un zombie. Dis moi tout ça en commentaire. Et par contre à la fin de la course, donc après avoir couru 3h30, bénévolement, j'ai même payé pour courir, normalement il y avait un petit concours en fonction de, en fonction du nombre de fanions qu'on avait attrapés. Pour ma part j'en ai attrapé peut-être 50, ce qui est un très bon score. Et finalement ils en avaient rien à battre. C'est à dire t'arrivais, tu foutais tes fanions là et puis hasta la vista. Ce qui est très dommage ils auraient pu faire genre tous les zombies se retrouvent ensemble pour discuter, pour parler d'un peu notre ressenti, tout ça, en tant que mort vivant, que dalle. Donc du coup il était 1h du matin, au lieu de faire la java toute la nuit, bah on est rentré. C'était bien dommage. Les mecs nous disaient euh, ouais restez pour les photos, sauf qu'après 3h30 de course c'était gentil mais bon il ne reste plus grand chose du make-up. Donc en conclusion, niveau organisation, il y a encore beaucoup de boulot les gars. J'ai vu que j'avais fait tomber une dent, mais je ne crois pas. C'est-à-dire faire un petit truc à la fin pour les zombies, ne pas nous laisser poireauter 4h30 au soleil. Heureusement, il y a un petit hypnotiseur qui est passé par là, ça nous a fait tuer une heure. Et à la fin, il serait bien de faire ce qui était prévu, c'est-à-dire l'espèce de petit concours entre zombies, entre celui qui a le plus attrapé de fagnons et s'occuper un peu de nous, on a besoin d'être rassurer d'être voilà caressé dans le sens du poil. Alors que les survivants, donc les humains, eux avaient le droit à une petite photo avec des zombies qui eux n'avaient pas couru, qui étaient tout frais, tout propre, tout ça. Mais de l'autre côté, la course a été vraiment super. Donc voilà, ouais, c'est vraiment un bilan mitigé. Dites-moi votre expérience de cette zombie run si vous y avez participé. Encore une fois, est-ce que ça sert de dire, de t'abonner, de commenter, de partager Je pense que t'es pas débile. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye